Salut les jardiniers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous dire 10 raisons pourquoi ne pas utiliser de produits chimiques. Pourquoi je fais cette vidéo Parce que j'ai reçu un message sur la page Facebook d'une personne qui voulait éviter d'avoir des mauvaises herbes dans son jardin et tout de suite à la pensée à quoi Au produits chimiques, donc le désherbant, et moi je lui ai dit si tu veux euh, trouver du désherbant c'est pas à moi que tu dois t'adresser, il euh, y a d'autres solutions qui existent et je lui ai donné donc euh, deux solutions euh, naturelles et gratuites pour, euh, pour éviter d'avoir des mauvaises herbes et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous faire prendre conscience qu'il y a des solutions. Et pourquoi ne pas utiliser de produits chimiques Alors allons-y, c'est parti Donc première raison, c'est pour votre santé et pour celle de vos proches. Donc si vous faites à manger pour des personnes que vous aimez, vous voulez qu'ils mangent bien et qu'ils soient en bonne santé. Donc les produits chimiques, c'est mauvais pour la santé. Il y a des études scientifiques qui le prouvent, donc je vous invite à vous renseigner sur Internet. Je vous mettrai peut-être un lien dans la description. Mais voilà, en tout cas le premier point, c'est pour la santé. Ensuite, la pollution. Je suis avec Dominique, Merci Salut. Dominique, qui va répondre à une question, pourquoi ne pas utiliser du produit chimique Alors Je te laisse pourquoi la ne pas utiliser Parce qu'on pense souvent bien faire, enfin, c'est ce qu'on nous a raconté, surtout dans l'agriculture pendant longtemps, parce que ça va être plus productif, on va éliminer tous les, les parasites et tout ça, mais en fait, tout ce qu'on utilise, ça passe bah, dans les euh, légumes, dans la terre, dans l'eau, euh, et ça revient forcément euh, dans ce qu'on mange, et puis tout ce qui nous euh, entoure. Quoi. Mmh. Donc ici c'est beau, c'est vert, tout est génial. Ouais. Mais <rire> le problème c'est que si on fout du produit chimique partout, euh, ça va maintenant on désherbe plus avec euh, du petit shit là, mais euh, mmh. euh, et ben, ouais, ça va finir par crever. Il va plus y avoir d'insectes, déjà qu'il y en a de moins en moins. Et mmh. puis voilà, on pourra s'arranger euh, dans l'herbe sans se faire piquer. Mais euh, C'est <rire> sûr, les, les abeilles, tout ça. Voilà. Mmh. Bah merci beaucoup. De rien. Troisième point encourager les producteurs. Par exemple, quand vous achetez chez un producteur bio qui produit sans produits chimiques, vous l'encouragez à continuer et il fermera pas boutique grâce à vous. Par contre si vous achetez des fruits et légumes en magasin qui contiennent des produits chimiques parce qu'ils ont été transportés, ils viennent d'Espagne, en camion, etc. Ils mettent des conservateurs pour le transport parce que dans les camions il fait chaud. Moi je sais, j'ai été acheter les fruits et légumes avec mon patron et ils arrivent par camion entier. Par exemple les citrons d'Espagne, ils arrivent et le, la moitié du camion il est pourri, Donc tout, il y a des employés qui doivent trier les citrons. Pendant des journées entières, des clémentines, tout ça, moi je l'ai fait, j'ai trié des clémentines pendant des journées entières et pendant des semaines. Il faut encourager les petits producteurs qui font du bio, du naturel, acheter chez eux, et comme ça tout ira mieux. Quatrième point, la conscience, c'est pour ta propre conscience que tu dois consommer des fruits et légumes bio, tu dois réfléchir par toi-même, cherche sur internet des solutions et pour être conscient de notre impact aussi sur la planète et sur nous-mêmes, sur notre corps. Cinquième raison, pour ne pas polluer et polluer ses voisins aussi, par exemple j'ai un voisin de jardin qui utilise des produits chimiques pour des désherbants tout ça, il pollue mon jardin donc je peux pas faire du 100% bio à cause de lui quoi. Et à cause d'autres aussi, il y en a d'autres qui font ça aussi euh à côté de mon jardin alors après ça va dans la terre, ça va dans... ça s'infiltre partout quoi, le produit chimique. et à la fin, bah, la terre elle est plus euh, naturelle quoi, elle est un peu euh, modifiée par euh, les produits chimiques même les, les insectes qui vivent dedans bah ils reçoivent du produit chimique dans leur corps ensuite quand ils meurent, bah ça fait de la terre euh, qui est pas bio quoi Respecter la nature et les saisons, ça pour moi c'est important quand vous respectez ça, vous respectez la planète vous respectez vous vous mangez pas des fraises en plein hiver quoi si vous faites ça ben c'est parce que vous pensez qu'à vous en gros vous pensez pas à la nature chacun fait ce qu'il veut je m'en fous mais voilà c'est la vérité en tout cas. huitième raison de ne pas utiliser des produits chimiques donc c'est le goût quand vous achetez une tomate en magasin et que vous mangez une tomate qui vient de mon jardin par exemple vous voyez la différence ça c'est vraiment, euh, la tomate du jardin elle a un goût excellent, la tomate du magasin elle a aucun goût. La neuvième raison, c'est d'être fier de soi. Quand on n'utilise pas de produits chimiques, on apprend à utiliser d'autres solutions, on est fier de soi. Donc voilà, ça c'est important. Ça coûte moins cher. Par exemple, vous n'achetez pas de désherbants, vous n'achetez pas de produits chimiques, et sur le long terme, vous ne serez pas malade, en tout comme moins, et donc vous irez moins chez le docteur, vous prendrez moins de médicaments, et ça vous, ça vous coûtera moins cher au final. Et sur le long terme, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, vous cliquez sur le bouton rouge, s'abonner en dessous de la vidéo. Suivez-moi aussi sur Instagram, je mets des stories. Salut, salut Ciao, ciao